Nous allons apprendre à calculer des additions en ligne ou en calcul mental en passant par les doubles. Pour pouvoir calculer plus facilement ces opérations, tu dois déjà connaître tous les doubles. Par exemple, 0 plus 0, c'est égal à 0. 1 plus 1, c'est égal à 2. 2 plus 2, c'est égal à 4. 3 plus 3, c'est égal à 6. 4 plus 4 c'est égal à 8. 5 plus 5 c'est égal à 10. 1 plus 1 comme j'ai un œil et un autre œil. 4 plus 4 comme la coccinelle a 4 points d'un côté, 4 points de l'autre. Mais encore 6 plus 6 qui est égal à 12. 7 plus 7 qui est égal à 14. 8 plus 8 qui est égal à 16. 9 plus 9 qui est égal à 18. Et 10 plus 10 qui est égal à 20. 7 plus 7 comme 2 fois 7 nains. 9 plus 9 comme 2 cartes 9 de cœur. Observons maintenant notre opération. 6 plus 7. Si je cherche dans mon aide-mémoire des doubles, je lis 6 plus 6 est égal à 12. 6 comme le début de notre opération. Nous pouvons donc écrire que 6 plus 7 c'est égal à 6 plus 6, qui est bien plus petit que 7, plus quelque chose. C'est le quelque chose qu'il va falloir maintenant chercher. 7, c'est 7 petits ronds par exemple. Mais c'est aussi... 1 et 6, ou 2 et 5, ou 3 et 4, et nous pouvons les lire dans l'autre sens. 6 et 1, 5 et 2, 4 et 3. Nous devons donc piocher dans ces façons de décomposer les nombres pour trouver ce qui manque à 7. Et l'opération qui nous correspond, c'est celle-ci. 1 et 6. On retrouve le 6 du double 6 plus 6. Nous pouvons donc écrire maintenant l'opération 6 plus 7. C'est égal au double 6 plus 6. 6, petit rond. Plus quelque chose, c'est le 1 qui nous manquait. Donc 6 plus 6 plus 1. Maintenant, le calcul est plus facile. Nous connaissons le résultat du double. 6 plus 6 est égal à 12. Il nous reste à rajouter 1. 12 plus 1, c'est égal à 13.